Bonjour, le secret du jour, c'est la position de l'enfant, Bala C'est une position qui apporte énormément de bien-être. Si le bien-être vous intéresse, vous connaissez mon guide bien-être, gratuit. Si vous ne l'avez pas encore, juste au-dessous de cette vidéo, dans la description, vous me laissez votre mail et je vous l'envoie aussitôt. Aujourd'hui, donc, Balasana. on l'appelle souvent la position de l'enfant. La traduction est assez mauvaise. En fait, c'est la position du bébé. Pourquoi est-ce si important Parce que si mon enfant a 12 ans, ce n'est pas une position qu'on a quand on fait un enfant. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que cette position vient d'une position qu'on a probablement tous eue quand on était bébé et qui est une position particulièrement relaxante et c'est un de ses intérêts principaux. Relaxer quoi Le bas du dos Le ventre On peut supposer que les bébés, quand ils ont une mauvaise digestion, se soulagent grâce à cette position. Mais on ne voit pas très bien le rapport entre, attention Canel, pousse-toi, cette position-là et la position d'un bébé. Parce qu'en fait, la position qui a inspiré la position du bébé, Balasana, regardez, c'est celle-ci. Celle, celle qu'on a naturellement, bébé, quand on veut se soulager le bas du corps, le ventre, et parfois même pour dormir. On a peut-être même dormi des heures dans cette position, imagine la scène. Donc maintenant, décrivons la position. Elle a de nombreuses variantes. Peut-être que certains d'entre vous pensaient, « Ah, mais moi, je peux pas le faire, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux genoux. » Je ne peux pas. Je vais vous donner la solution. On va, comme souvent, partir du bas vers le haut du corps et voir toutes les variantes. Premier détail, attention, les pieds ne sont pas écartés. Si j'en ai la souplesse et que je peux m'asseoir au sol, ça n'est pas bala asana. Les pieds doivent être joints, ou plus précisément, les gros orteils sont soit joints, soit, c'est ce que je conseille, l'un sur l'autre. Comment décider, comment choisir quel est le gros orteil qui sera dessus C'est assez simple. Si dans ma série de positions qui précèdent, par exemple, ma position de détente, je suis côté gauche, par exemple, je fais une partie gauche pour mon bras, ce sera votre gros orteil gauche qui sera par-dessus. Et bien sûr l'inverse si vous êtes sur votre côté droit. Imaginons que je sois à gauche, mon gros orteil gauche est sur le dessus. Remarquez comme les talons sont légèrement écartés. Cette position peut se faire talon joint, mais elle n'est pas très intéressante. Je vous conseille talon écart. Maintenant, comment faire pour les genoux Est-ce qu'on doit être tout à fait agenouillé Est-ce que les fesses doivent être sur les talons non, pas nécessairement. Si mes genoux ou mon dos ou ma souplesse m'empêchent de faire cette position, pas de problème. Je peux avoir les fesses un peu levées. On trouve parfois les bébés dans cette position. Mais quel doit être l'écart des genoux Soit joints, soit genoux largeur des épaules, ce qui est la plupart du temps le cas, soit les genoux très écartés, c'est ce que je viens de montrer précédemment, pour une position de détente. Mais la plupart du temps, votre position sera genoux à la largeur de vos hanches et vos épaules. Maintenant, parlons de la tête. Est-ce que la tête doit être posée au sol Mais vous allez penser certains, moi je ne peux pas. Pas de problème, le yoga a pensé à tout. Si je ne peux pas poser la tête au sol, il y a plusieurs variantes. Précisément, il y en a sept, comme par hasard. Si je ne peux pas le front au sol, c'est une paume de main à plat ou deux. Ou un point ou une pomme plus un point ou les deux points remarquez comme j'en serre le point du dessous dans le point du dessus ou septième et dernier le pouce le deuxième pouce lui aussi est levé et j'y pose la base du nez entre les deux yeux en tout cas il faut que le front soit posé au sol quelle que soit la position et la hauteur de vos fesses. Et enfin, la position des bras. La question ne se pose pas si j'ai besoin de la hauteur des mains pour la hauteur de mon front, pour poser mon front. Mais pour les bras, il y a de nombreuses, nombreuses variantes. Dans la variante tonique de ma position de l'enfant bébé, les bras restent tendus, mains, largeur des épaules. On trouve cette position en particulier quand on va préparer le chien tête en haut, pour la salutation au soleil par exemple. Mais la plupart du temps, vos coudes détendus seront posés au sol. Ensuite, les bras regardez, peuvent être sur les côtés, fléchis ou tendus, pompe vers le bas ou pompe vers le haut. C'est une position curieusement qui relaxe bien les épaules. Ou les bras seront vers l'arrière, pompe vers le haut, ou pompe vers le bas sur les plantes de pieds. Cette position est une position énergétique qui va permettre de fermer le circuit de votre énergie, main-pied, et qui permet d'avoir une sensation de protection. Quand on veut vraiment préserver son énergie, on veut la garder pour soi et la protéger. Ou enfin, les paumes de main sous les pieds. Les pieds, le poids des pieds bloque les paumes de main. Il y a une toute dernière variante que je vous propose et que je vous conseille, que j'adore, et qui est faite pour stimuler, réguler le sixième chakra. Regardez, vous croisez, vous détendez vos mains, et vous allez poser vos doigts croisés sur le bombé à l'arrière du crâne. Et puis tout simplement, vous relâchez le poids de vos bras, pour vous détendre. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. La respiration. Est-ce une respiration contrôlée ou jai On peut le faire sans problème. Mais la plupart du temps, on va utiliser une respiration passive. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien vers cette vidéo juste au-dessous, dans la description, sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'adore particulièrement cette position de l'enfant bébé. Je vous la conseille même lorsque vous avez très peu de temps à vous consacrer. Elle va être merveilleuse pour détendre votre dos et surtout pour détendre la tour de contrôle. Certains l'utilisent même comme position de méditation. La plupart des positions de méditation sont colonnes vertébrale droite, verticale. Mais si on n'est pas trop dans un moment de la journée où on s'assoupit facilement, la position de l'enfant bébé est une position merveilleuse. Dites-moi dans la description, dans les commentaires, si vous la connaissiez, quelle variante vous utilisez et les bienfaits qu'elle vous apporte. Je compte sur vous. Allez, à très bientôt. Au revoir et bonne pratique.